Euh, les commentaires, on me dit euh, que je devrais retourner en cours de troisième, etc. Euh, c'est votre monde, c'est votre système. Donc, qu'est-ce qui les caractérise, ces portails organiques reptiliens qu'on s'en Hein Non, non, non, moi je... Non, non, non. Ça m'intéresse pas, moi, de rejoindre vos, vos troupeaux, là, de nouveaux mondes, de tout ça. Je vois bien comment ça va se finir. Vous allez fumer, picoler, vous allez rien foutre. On va même pas pouvoir vraiment... Ça va être que du, du, du, du, du troupeau, quoi. Du troupeau, la, la grégarité, quoi. Tous ensemble, comme des. À un moment, il faut se bouger, tu vois. Il suffit pas que de parler. faut aussi bouger. Même dans des groupes dits alternatifs, tout ça. Hein. Donc. Euh... Et de à Jésus, oui, il faut aimer ses amis ses euh, ennemis. Euh, faut euh, pardonner, machin, tout ça. Si vous voulez, pardonnez-leur. Pardonnez-leur d'être comme ça. Pardonnez. Euh l'heure d'avoir instauré une société comme ça. Pardonnez-leur d'être comme ça. Pardonnez euh, l'heure d'avoir instauré une société comme ça. De maltraitance, de... Ils sont là avec leur petit nombril aussi. Alors ils vont me dire, ah, c'est l'effet miroir, ah, tu vois si ça. Oui, oui, oui, non, mais moi, bah oui. je suis pas crédible, en fait. Je suis même pas musicien, je sais rien faire de mes dix doigts, t'as as remarqué. Hein bah, allez. Bonne journée. Oh! Si vous voulez pas être mou, mou, mou quand tu comprends pas tout, eh bien tu comprendras rien. C'est le jour où c'est pas trop incertain, un certain jour de sable, j'ai confondu la médecine de Jolie avec le jour de débile. Les journées dégures du sabbeau Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus Jours de dégures la journée de la débilité Puis j'en trouve bien tout à ton front Pourraiment à chaque terre Jours de dégures bien du Paris Et bien marchant, moi, je suis bien là là la, bien aimé hey. La journée de la divinité de la vie La journée de la divinité de la vie les, les, les gens rentrent dans la rue Je ne sais pas pourquoi ils sont dans la rue Pour quelques poignées d'euros. tu vas pas me dire que tu sors ton saut Il y en a d'autres qui souffrent autour autant oh, Et alors t'avais qu'à pas de jaloux et je vous et eh bien je te le président, Avec tous ces gens, Dans la rue qui revendique. et eh bien moi je fais, je moi, je vous donne et bien Oh des bien des et bien journée de Jour de débile, je veux que ta part, et bah qu'on fait gaffe à toi. Mon oh, oh, petit, mon petit j'ai trop chanté Mon oh, petit mais, mon oh,